Comment ça va l'équipe Salut à tous c'est ça et j'espère que ça va bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une belle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va revenir dans le passé. Bon comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit changement euh, avec le cadrage de la caméra. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, j'attends vos avis. Mais voilà, les gars, comme je vous ai dit, aujourd'hui sur Fortnite, on va remonter le temps. J'ai trouvé une manière de revivre l'événement qui nous a fait faire tourner l'île pour arriver en chapitre 3. Je parle bien entendu de l'événement The End version 2.0. Et les gars, du coup, j'ai trouvé une manière de revivre cet événement en direct. Avant de commencer, les gars n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications et n'hésitez pas à bombarder la et pouce bleue Une grosse dédicace à cette personne qui s'est abonné derrière moi si toi aussi tu veux avoir ta dédicace n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge et nous on est parti pour la vidéo du coup les gars vous vous demandez peut-être comment je vais réussir pour revivre cet événement bah ben, c'est tout simple, pour cela vous allez tout simplement aller euh, dans code de l'île et vous allez rentrer le, le code que je vais vous donner maintenant, 40-85 33-49 22-46, du coup les gars ça ça veut dire que l'événement DN2.0 est en créatif et j'ai réussi à trouver une map assez réaliste pour vous représenter. Alors les gars, vous avez le code maintenant à l'écran si vous voulez aussi faire l'expérience de votre côté. Avant de commencer les gars, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. C'est là-bas que je vais poster toutes les actualités de Fortnite, toutes les vidéos que je vais poster. Et si vous voulez être au courant des lives dès, euh, dès la première minute, je vous conseille d'aller me suivre sur ce Twitter. Je posterai tout le temps le lien de, mon live, de mes lives sur Twitter. Et je tiens à vous rappeler que ce samedi, je serai en live pour découvrir l'événement de fin de saison et aussi pour découvrir le chapitre 4 dimanche euh, le 4 décembre alors si vous voulez pas louper ça n'hésitez pas à activer la cloche de notification c'est vraiment très important et nous on est parti ok les gars du coup là l'événement est commencé en mode créatif vous pouvez le voir ça c'est un peu la représentation de la reine qualité dans sa bulle euh, d'énergie euh, on, on a aussi la vie du cube qui était présent en saison 8, chapitre 2, si vous vous souvenez bien. Bref, les gars, je vous tiens à vous prévenir que pour cet événement, comme on est en créatif et qu'on n'est pas vraiment avancé, les dialogues, c'est pas vraiment une voix qui va dire ça, voilà, comme vous voir en, euh, sur l'écran. C'est vraiment euh, des sous-titres. Voilà, elle a invoqué la dernière, la, la dernière réalité avec les aliens. On a normalement, les gars, normalement, euh, selon les, les rumeurs, le néant serait dans ce vaisseau alien, puisque c'est le plus gros. Oui. Euh, ok, ouais, euh c'est vrai le, le cube euh, bon le cube de bleu de wish nous protège mais voilà vous avez compris Avec, euh, la reine du cube on a encore la dernière réalité qui est là et voilà ils ont cassé la barrière on peut tirer nous sur les aliens voilà bon ça c'est censé représenter les gros colosses qu'on a Ouais, ouais. Non, non, il nous prend les armes. Voilà, ça c'est l'animation quand il nous prend les armes. On peut plus rien faire là. Aussi, les gars, je tiens à vous préciser que dans cette map, malheureusement, on n'a pas la cinématique quand on a découvert que la fondation était The Rock. On passe directement euh, à une autre cinématique. Je vais pas vous spoil, mais on, on, va, on va pas pouvoir participer à cette cinématique qui n'est pas dans, la, dans cette map créative. Je, pour je ne sais quelle raison. Ne voilà, me demandez pas pourquoi euh, j'ai trouvé cette map. C'est la meilleure que j'ai trouvée, mais il n'y a pas la, la, la, la cinématique en question. Fait. Et voilà, je suis bloqué. Et voilà, là, normalement, là, normalement c'est la cinématique. Lorsque le cube bleu est détruit Là il y a le genre d'éclair Et voilà il explose Du coup comme vous pouvez voir maintenant on se pointe directement dans le bunker En dessous de la Onirique. Alors on peut directement aller rejoindre Bon ce personnage vous allez voir Il est censé représenter le scientifique Et euh, voilà quoi peut-être euh, Le scientifique mais voilà vous avez compris Ensuite nous avons le bus que normalement Il devrait euh, réussir. Ah le, ben, le bus, on s'appelle ça le bus c'est un van no shit. Oh, On se casse après ça voilà vous avez aussi les dialogues en haut si j'arriverai si au montage je vous mettrai les sous titres aussi en français pour ceux qui, euh, qui comprendraient pas peut-être pas l'anglais le, le, et là on arrive avec, dans la salle avec normalement ça c'est société scientifique la fondation et john jones, bon john jones il est bien représenté puisqu'on a Johnny Z, là l'originel mais là c'est ce scientifique la fondation et là on a le point zéro voilà du coup, normalement on va voir voilà on a on a le, le colosse là de cube le, le boss du cube là on a là et là les gars la cinématique emblématique qui nous a fait passer à cette à ce chapitre là voilà on a la map chapitre 2 qui flip qui, qui, euh, qui passe de l'autre côté qui tourne et là on a la reine, on a la reine juste ici. C'est normal qu'on a vraiment cet événement de Wish, alors euh, voilà. Là on a la reine qui est morte, bon on va dire qu'elle est, elle est, elle est morte, mais je pense pas qu'elle est morte. Mais bon. Là on a la map chapitre 3, vous pouvez voir juste ici, vous pouvez voir juste là la statue de la fondation. Et là normalement il y a la vague. Ah non, même pas. Les gars du coup si vous voulez par vous-même participer à cet événement créatif, même s'il est pas très bien fait, mais c'est le plus que j'ai trouvé, je vous mets le code à l'écran, c'est le 485. 33, 49, 22, 46 euh, N'hésitez pas à aller Jeter un petit tour hein. Je mettrai aussi la vidéo dans laquelle j'ai réussi à trouver la map Si vous voulez aller donner de la force au créateur de, de la map voilà. Du coup les gars on est arrivé à la fin de la vidéo J'espère que vous aura plu N'hésitez pas à lâcher votre pouce, pouce bleu N'hésitez pas aussi à vous abonner euh, Encore une petite dédicace à cette personne qui s'est abonnée. Si tu veux aussi passer dans la prochaine vidéo N'hésite pas à appuyer sur le bouton rouge On se retrouve samedi pour l'événement Et dimanche pour le nouveau chapitre C'était Scaplex. A très bientôt.